Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Ossanopolis. Je suis ravie euh, ce soir d'accueillir Fabrice Note, qu'on connaît bien un petit peu en tout cas dans cette maison. Euh, Fabrice, donc, comme c'est mentionné hein, sur la diapositive, est chercheur au CNRS, travaille surtout, évidemment, à la station biologique de Roscoff, hein, la plupart de ton temps, quand même. Et puis, euh, donc, euh, dans, la, dans le domaine de l'océanographie et biologie, il va vous parler de plancton ce soir. Il vous dira aussi peut-être tous les projets euh, dont il coordonne, qui coordonne euh, au cours de l'année. puis, on a de très beaux projets, en tout cas, au Sanopolis et, et Fabrice, sur le thème du plancton, euh, avec euh, comme objectif euh, les fêtes maritimes, hein, Brest 2016. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Donc, on laisse Fabrice vous faire euh, sa, son intervention, bien entendu, puis comme euh, d'habitude, euh, les questions à la suite euh, de ta conférence. Euh, bah, bonsoir à tous. Non, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé ah, On va revenir à notre présentation. Donc. Très bien. Bah, bonsoir à tous. Merci d'être venu, euh, si nombreux, en milieu de semaine. Euh, avant toute chose, je voudrais remercier Océanopolis, et tout particulièrement euh, Anne, euh, pour cette invitation, à venir vous parler du plancton, et euh, du plancton marin, plus, plus exactement. Et euh, ben voilà, vous reconnaissez peut-être sur cette photo la station biologique de Roscoff, là, pas très loin d'ici, donc c'est l'endroit où je travaille, euh, juste pour vous faire remarquer que c'est un des plus vieils établissements au monde qui, euh, de recherche sur, les, sur la sur la biologie marine. C'est un établissement qui a été fondé en 1872. Alors, Concarneau est encore un peu plus vieux, mais c'est Concarneau, je crois que c'est le plus vieux au monde. Donc voilà. Alors, avant de commencer cette, cette intervention, j'aimerais vous définir, pour qu'on soit bien d'accord sur les termes utilisés, ce qu'on entend par le plancton. Le plancton, c'est un terme qui a été défini par un, un, un biologiste allemand en 1887. Donc c'est une science finalement assez récente, ça a été défini après la création de la station biologique. Et ça a un terme qui était défini pour rassembler toutes les catégories d'organismes, végétaux et animaux, donc les végétaux on va appeler ça du phytoplancton et les animaux du zooplancton, qui vivent librement dans l'eau et qui, parce qu'ils ont une petite taille ou des moyens natatoires limités, ils ne peuvent pas se déplacer contre les courants, qui sont entraînés plus ou moins passivement contre les courants. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est importante. Il faut bien euh, retenir que le plancton, c'est une définition fonctionnelle. Ça ne correspond pas à une, à une, à une définition de type euh, espèce. Et que dans le plancton, on va retrouver des organismes très divers, et puis des organismes qui ont aussi des tailles très très variées. Alors en effet, sur ce petit schéma-là, vous pouvez voir euh, toute la gamme de tailles euh, du plancton. Donc, dans le plancton, on va retrouver des organismes aussi petits que les virus hein, ou les bactéries. Ça fait partie du plancton, et puis on va retrouver aussi des très grandes méduses qui sont portées par les courants. Tout ça, c'est du plancton. Alors, il est vrai que euh, la plupart des organismes, tout de même, ont une taille entre à peu près 1 micromètre et euh, 2 cm. Et, euh, et donc, c'est une un gamme de taille un peu plus réduite que ce que vous voyez ici, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez, euh, assez important. Si vous rapportez ça à des échelles un peu plus connues... Hein. Cette, cette gamme de taille là ben, c'est l'équivalent de la différence entre une souris et la tour Eiffel. Donc vous voyez, on est dans le plancton sur des choses qui ont des tailles très très, très, très variables. Alors sur ce schéma ici, une deuxième chose, c'est que le, le, le plancton est composé d'organismes très très divers. Cette illustration ici, ça vous représente la généalogie du vivant. Donc en gros, c'est un schéma qui représente la classification des êtres vivants. Alors si on, on va, on va, on va s'attarder un petit peu sur cette image parce qu'elle elle, elle va apporter des notions assez fondamentales pour, pour comprendre un petit peu le plancton. Donc sur cette classification du vivant, vous allez voir ici, il y a une branche dans laquelle on va retrouver ce qu'on appelle les opistocontes, c'est un mot un peu barbare. Mais en gros, sur cette branche-là, on va retrouver les hommes et puis sur la même branche, on va retrouver les champignons. C'est-à-dire que c'est des relations de parenté. Très bien. Et donc, là, et donc on voit que la diversité du vivant elle est bien plus grande que ça. Et notamment, on a huit grandes lignées. Et ce qui est important, c'est que dans le plancton, on va retrouver des organismes qui appartiennent à toutes ces lignées. C'est-à-dire que dans le plancton, on a des organismes qui sont bien plus différents qu'un champignon et un homme. D'accord Ça, c'est quelque chose qui, qui est important à avoir à l'esprit. Par exemple, peut-être vous vous connaissez déjà des diatomées. On va les retrouver ici, c'est une forme de phytoplancton. Et puis ici, on va retrouver les dinoflagélées, une autre forme de phytoplancton qui a priori se se ressemblent, mais qui sont en fait très très différentes, bien plus différentes qu'un homme et un champignon. Donc voilà. Euh, ça c'est une première notion importante à la diversité. Il euh, y a même des lignées ici comme celle-ci, les Rhizaria, où on a uniquement des organismes euh, euh, protistes. Donc les protistes, c'est des organismes qui sont unicellulaires. Donc euh, dans cette dans cet arbre aussi, hein, le point qui est important, c'est que on va avoir des organismes pluricellulaires, donc pluricellulaires, c'est comme nous, on est composé, nous, de plein de petites briques, donc on est des, des organismes, et chacune de ces briques, c'est une cellule, donc on est pluricellulaire, on est fait de plusieurs cellules qui forment des organes, et puis les organes forment un, un, un corps. Et puis, il y a des organismes, eux, comme plutôt euh, les levures et ces petites choses-là, qui sont unicellulaires. Une cellule, c'est l'organisme en entier. D'accord Et donc, dans les différentes lignées ici que vous voyez ici, en fait, j'ai marqué d'une étoile ici, les quatre, les quatre groupes, et il n'y a que quatre groupes qui sont euh, pluricellulaires. Donc la grande diversité du vivant, et donc la grande diversité du plancton, est en fait composée d'organismes unicellulaires. Et donc ces organismes unicellulaires, on les appelle protistes. Voilà, donc ça c'est des notions qui sont importantes à, à avoir, parce que ben, vous allez voir qu'après on va parler de choses différentes dans le plancton, puis en fait euh, ça, ça, ça, ça, ça se ressemble, mais en fait c'est très très différent d'un point de vue évolutif. Donc voilà, pour vous, pour vous illustrer un petit peu cette diversité, je vous ai mis ici quelques, quelques images de plancton. On va retrouver ici des organismes voilà, comme ceux-là, là, ce sont des, des radiolaires, c'est des organismes plutôt du zooplancton unicellulaire, hein, ce sont juste la diversité d'organismes unicellulaires. Et puis de ce côté-là, vous allez retrouver des, des organismes plutôt du phytoplancton. Voilà, ce n'est pas forcément évident de les distinguer. Et, euh, et donc on a comme ça une grande diversité euh, de formes. Et donc ce, ce phytoplancton ici, euh, il peut parfois... Euh, bah ce sont des, donc du, des végétaux, ils peuvent proliférer comme ça avec, euh, avec le soleil et former des, des efflorescences. Euh, ces efflorescences, on appelle ça des blooms. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier. Et donc ces efflorescences de phytoplancton... Peuvent, le, le phytoplancton peut devenir tellement nombreux qu'il peut changer la couleur de l'eau. Vous voyez ici, en fait, la couleur de l'eau rouge, ben, ce sont les pigments en fait, de, de, ces micro, de ces algues microscopiques qui, qui fait que l'eau peut changer de couleur. Ici, vous avez un autre exemple, et là, en fait, c'est une vue de satellite. C'est ce cette, cette espèce-là, cet organisme-là, qui est donc une cellule, un végétal, qui va se multiplier, qui va faire des, des efflorescences comme ça, des blooms. De plancton, et donc vous reconnaissez la pointe bretonne ici, hein, vue de satellite, et toutes les taches blanches là, que l'on voit dans l'eau, en fait, c'est euh, cet organisme qui a, qui a proliféré. Donc voilà, c'est microscopique, mais ça peut, on peut les voir quand même à l'œil nu, finalement. Et euh, une autre chose que vous pouvez remarquer sur ces images, c'est que euh, ces, ces organismes unicellulaires, ils sont souvent euh, euh, ornementés de plaques ou d'épines, comme ça, et en fait, ils ont un, un squelette euh, euh, minéral. Il y, a deux, il y a deux grands types. Il y a des squelettes plutôt comme ça, euh, minéraux faits de silice, donc de verre, ou des squelettes comme ceci qui sont plutôt faits de carbonate de calcium, donc plutôt de, de calcaire. Donc en fait, ces petits organismes-là, c'est des petites pierres, c'est des petites pierres vivantes, quelque part. Et, euh, et ces petites pierres vivantes, eh bien, elles, vont, elles, vont, elles vont se multiplier, se multiplier, et puis il peut arriver qu'à un moment, pour des raisons... Euh, soit d'attaques virales, soit des raisons, des conditions qui sont plus bonnes, ben, ces efflorescences, comme ça, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, les organismes vont mourir. Et quand ces petites pierres elles meurent, et ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont couler tout doucement et elles vont les déposer au fond des océans. Et donc, quand elles se déposent au fond des océans, au fil des temps géologiques, donc des efflorescences qui, qui coulent, et puis au fil des temps géologiques, et ben, il y a le mouvement des plaques, et puis ben, ce qu'on retrouve, c'est les fossiles de ces micro-organismes. Et ça peut, ces micro-organismes fossiles, si vous allez gratter un petit peu les falaises, les trottas ou les pierres de Notre-Dame, vous allez retrouver ces petits fossiles. Donc ces, ces, ces organismes-là microscopiques en fait, ont, ont formé de la pierre et donc on la retrouve aujourd'hui. Donc ça c'est pour la partie minérale. Et puis en fait la partie organique, donc la, la, la matière vivante de ces organismes quand ils sont morts et qui sont sédimentés dans le fond des océans, ben en fait, au fur et à mesure des temps, en fait, ça va se, ça va se, euh, se recouvrir et puis ça va former euh, le pétrole. Et une grande partie du pétrole actuellement est, com est composée à l'origine de plancton. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Et euh, voilà, c'est quand vous allez passer à la pompe demain euh, chercher faites votre plein, penserez au plancton qui pousse un peu votre, votre voiture. Et euh, ça, c'est euh, voilà, des choses que. Mais bon, le plancton, voilà, il n'a pas que des rôles importants. Euh, il n'a pas que eu des rôles importants dans le passé. Il y a aussi des rôles écologiques très importants dans euh, les écosystèmes actuels. Alors pour bien comprendre le rôle, les rôles écologiques du plancton, il faut avoir quelques petites choses en tête. La première, c'est qu'on vit sur une planète bleue. Là, on, voilà, quand on regarde cette image-là, en tant qu'Européen, on a souvent l'habitude de voir la, la planète sous cette forme-là. Mais si on regarde de l'autre côté, on voit alors que voilà, c'est vraiment la planète bleue et qu'on est sur une planète qui est essentiellement composée d'un océan. Hein, c'est 70% de la surface de la planète. Hein. Et puis, euh, il faut aussi bien avoir en tête que la vie, est apparue, la vie est apparue dans les océans et que la plus grande diversité de la vie, je vous l'ai montré tout à l'heure, est euh, marine. Euh, si on prend juste les animaux, donc une toute petite branche de cet arbre, on voit que dans les océans, on a 35 euh, règnes animaux euh, et 11 sur Terre, dont 14 ici qui sont exclusivement marins. Donc, on a toute cette diversité de vie dans les océans. Et puis, troisième point quand même à avoir en tête, c'est que... Euh, dans les océans, ces organismes sont microscopiques, mais on l'a vu, ils peuvent être très, très, très nombreux. Et là, c'est le nombre, le nombre qui, qui fait la force. Donc, en fait, quand on, quand on regarde un petit peu le rôle écologique des, des, du plancton, le premier rôle important, c'est la production d'oxygène. Sur ce, ce schéma-là, ici, vous avez représenté les, le, le, le, le fonctionnement d'un écosystème océanique typique, et puis euh, on voit ici qu'il euh, y a du plancton un petit peu partout. Et donc euh, ce plancton, en fait, il est, euh, il est à l'origine notamment le phytoplancton de la production d'oxygène grâce à une réaction chimique qui est la réaction de photosynthèse. Je ne sais pas si vous êtes familier avec c'est ces, une réaction chimique qui est très très importante. C'est la réaction chimique que fait tous les végétaux. Donc c'est on capte du CO2 de l'air et puis on rejette de l'oxygène. Et en faisant ça, on crée de la matière organique, d'accord, pour grandir. Et donc, ce phytoplancton, bah, en, en, en faisant cette réaction qui est la photosynthèse, il va produire de l'oxygène. Et il produit, en fait, sur Terre, 50% de l'oxygène que l'on respire, c'est du fait du euh, phytoplancton. C'est-à-dire qu'une respiration sur deux, c'est grâce au phytoplancton. Souvent, on dit le poumon de la Terre, c'est la forêt amazonienne, etc. Ce n'est pas tout à fait, euh, tout à fait euh, exact. Le deuxième rôle euh, important du phytoplancton c'est euh, ce qu'on appelle la pompe biologique. C'est un piège à carbone. C'est aussi basé sur la, cette réaction fondamentale qui est la photosynthèse. Et donc, il va y avoir un, un, une capture du CO2 de l'atmosphère. Et puis, ça, une fois que ça passe dans le cycle, ici, ça fait sa petite vie. Et puis, il va y avoir des, euh, des agrégations. Et puis, les cellules vont mourir. Et puis, ça va sédimenter au fond des océans. Et puis, en sédimentant au fond des océans, ici, ça va emporter euh, ben, tout le carbone qui a été piégé avec cette photosynthèse. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Et c'est un phénomène très, très important qui a un impact fort sur le climat, notamment, parce qu'ici, on va euh, ce qu'on appelle séquestrer du carbone pendant très, très longtemps. Par exemple, si euh, on pense aux forêts, euh, les arbres, ils vont, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont piéger le carbone, ils vont, ils vont grandir. Et puis, au bout de 100, 200 ans, bah, l'arbre, il va, il va mourir éventuellement. Et puis, le carbone va être remis dans le système. Ici, quand le carbone est piégé dans le fond des océans, il l'est pour plusieurs... Euh, milliers d'années. Et donc, c'est un, un, un, un vrai piège à long terme. Et ça, c'est très, très important. en fait tout cette, cette, cette, On appelle ça la, la neige marine. Et si vous avez eu l'occasion peut-être déjà de voir des images, des films euh, de l'océan en profondeur, donc c'est tout noir. Et puis, on voit, euh, quand, si on éclaire, plein de particules qui tombent. Et vraiment, ça, on, ça ressemble vraiment à de la neige. Donc, il faut s'imaginer l'océan, euh, 70% de la surface de la planète, avec tout ce carbone qui coule. Comme ça, en permanence. Il n'y a, a pas de tempête de neige. C'est en permanence, un tout petit peu, ça coule. Si bien qu'il y a des estimations de ça, et ça, ça contribue... En fait, il y a un gigatonne de carbone par mois qui est séquestré comme ça au fond des océans. Donc, c'est des chiffres astronomiques. Un gigatonne, c'est quelque chose d'énorme. Euh, moi, j'ai essayé de calculer un petit peu, parce que c'est difficile de se rendre compte. Un euh, gigatonne par mois, un gigatonne, ça représente... 5 millions de fois le poids de la Statue de la Liberté, par exemple. c'est vraiment des chiffres astronomiques. Et donc tout ça, c'est voilà, piégé dans le fond des océans pour très longtemps. Donc un rôle très très important du, cas, du, du plancton dans euh, cette pompe biologique. Et puis, euh, un, un troisième rôle, peut-être le plus évident, bah, c'est que euh, ce plancton, notamment le phytoplancton, puis via l'intermédiaire du, du zooplancton, bah, c'est la base, la base de, de, de, de la chaîne alimentaire. Euh, en milieu marin. Et donc, les poissons, ben, si, euh, et puis après les poissons, il ben, y a nous, quand on sait que y a la, la plupart de la population mondiale vit euh, près des côtes, et ben, ça, ce sont des ressources qui sont très importantes et qui sont euh, possibles uniquement grâce euh, au plancton. Donc, vous conviendrez avec moi que, que euh, le, le rôle déterminant que peut jouer euh, le plancton dans ces écosystèmes, et, euh, et, et qu'il est important euh, de, de comprendre le, le, le cœur du système océanique, de comprendre quels sont ses composants, de comprendre comment ces composants interagissent, si l'on veut, à un moment, euh, essayer de mieux appréhender le fonctionnement de ces écosystèmes, et puis éventuellement de, de, de, de prédire euh, l'évolution de ces systèmes face à des perturbations euh, environnementales, qu'elles soient en trop, euh, anthropogéniques ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, Donc pour étudier le, la diversité du plancton, et pour étudier le plancton, euh, en gros, il y a deux façons de faire. La première, la plus classique, c'est de regarder la, la diversité morphologique du plancton. Donc c'est très simple, hein, la, la, le, le, la procédure est, est la suivante. Hein, premièrement, bah, il faut récolter le plancton. Donc Pour ça, on utilise euh, souvent des, euh, des filets à plancton. les outils en jaune, là. Donc les filets à plancton, c'est comme un filet à papillon, en gros, sauf que c'est dans l'eau et que la maille du filet est plus petite. Mais ça fonctionne sous le même principe, l'eau va rentrer et puis tout ce qui est plus grand que la maille va rester coincé et tout ce qui est plus petit va ressortir. Et donc au bout on a un collecteur et comme ça on concentre le matériel microscopique qui est dans l'eau de mer. Donc voilà, une fois qu'on a notre échantillon, eh bien, on va observer l'échantillon avec un microscope. Alors, il existe différents types de microscopie, hein, mais, mais le plus classique c'est un microscope optique et puis on va observer nos échantillons, et puis on va faire appel à des experts qui vont, qui vont nommer ces, ces, ces organismes et les compter. Et donc là, par exemple, on a, trois, on a trois, trois, une, une même espèce représentée trois fois, ici c'est une autre espèce deux fois, etc. Et donc à partir de ces tableaux qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire des analyses plutôt écologiques, avec des analyses statistiques notamment. Donc soit on utilise des formules mathématiques comme ça, qui permettent de créer des indices de diversité, et donc là, on va avoir la variation d'un indice de diversité au cours du temps. Donc ça, c'est par exemple, ça, c'est une figure qui représente la variation d'un indice de diversité du phytoplancton au large de Roscoff. Là. Donc c'est vraiment des données actuelles. Et donc on voit voilà, qu'il y, y, y a des moments là où il y a des, des, des baisses de diversité. En fait, ça correspond au moment où il y a des efflorescences de, de plancton qui sont souvent monospécifiques. Bref, on peut, calculer ces analyses, on peut faire ces analyses écologiques sur des indices de diversité, puis on peut aussi représenter euh, la, la biodiversité comme ça sur des échelles spatiales, ce qu'on appelle la biogéographie. Et là, on va voir, voilà, il y a plus de densité plutôt ici, et moins ici, et donc voilà. Donc on fait ces analyses écologiques. Et puis la deuxième façon d'étudier de de de, le plancton et sa diversité, c'est avoir une approche génétique. Donc ça, c'est une approche qui est un peu plus récente, euh, il y a certains points qui sont similaires. Vous allez voir, au début et à la fin, finalement, euh, ben voilà, on récolte les échantillons exactement de la même manière. Et ensuite, plutôt que d'observer avec un microscope, on va observer le matériel génétique. Donc ça, c'est une molécule d'ADN. Donc l'ADN, c'est euh, le cœur de nos cellules, c'est notre, notre codage génétique à, à tous les organismes vivants. Euh, et puis, euh, notre, notre code génétique, il est représenté par quatre lettres. A, T, G et C. C'est une succession comme ça de quatre lettres. Et donc nous on a un code génétique et tous les organismes vivants en ont un, et le plancton aussi. Et donc en faisant, en séquençant, en, en, en faisant une lecture du, euh, du matériel génétique qu'il y a dans l'eau, on va pouvoir euh, identifier que, quels sont les différents types de plancton. Donc en fait on va identifier une séquence génétique, une signature génétique, ce qu'on va appeler un barcode souvent, à une espèce de plancton. Et donc comme ça, bon, ça c'est l'étape de description et de comptage, on va compter, puis on va pouvoir dire, ben voilà, cette, cette signature génétique, je l'ai vue huit euh, euh, fois ou neuf fois, et ça correspond à cette espèce, et puis ben, on va faire exactement les mêmes analyses, mais sur la base d'informations génétiques. Donc voilà, ce que je vais vous présenter essentiellement, ça va être en suivant ce, ce protocole-là. Donc maintenant euh, que je vous ai expliqué un petit peu comment on faisait pour étudier le plancton, j'ai je vais vous présenter un petit peu euh, bah, l'expédition Tara Océan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expédition. C'est une expédition qui a été assez médiatisée, euh, surtout en Bretagne, parce que c'est une expédition bretonne essentiellement. Euh, c'est une expédition donc, euh, qui a étudié la diversité génétique du plancton marin. C'est une expédition qui a été effectuée sur un bateau qui est un petit peu euh, particulier, parce que c'était un bateau à voile entre 2009 et 2012. Alors bien qu'à l'origine bretonne, effectivement, c'est une expédition qui a rassemblé un grand nombre de personnes avec des laboratoires étrangers et français, un peu partout dans le monde. La coordination a été faite par ce monsieur-là, Eric Carsanti, qui a eu la médaille d'or du CNRS, d'ailleurs, en 2015. Donc voilà les grandes lignes, voilà le trajet du bateau pendant ces trois ans, et donc tous les points, là, ce sont des points de prélèvement. Donc avant de vous présenter les, les, les résultats principaux de, de ces travaux-là, enfin les, les premiers résultats en tout cas, euh, je vais juste vous dire deux, trois mots sur quel type d'échantillons ont été récoltés et comment ça a été fait. Donc il faut, il faut, euh, il faut bien comprendre que les durant cette expédition au Tara océan, ce sont essentiellement euh, des échantillons euh, de haute mer qui ont été collectés, pas, pas beaucoup d'échantillons côtiers, et puis uniquement la partie supérieure de la couche d'eau. Euh, C'est-à-dire, euh, en gros, euh, bon, y a, ça s'est descendu à peu près jusqu'à 500 mètres, un peu plus profond, mais c'est essentiellement la zone où il y a de la lumière qui pénètre, on appelle la zone euphotique. Et donc voilà une station de prélèvement euh, durant l'expédition, un peu classique. Le bateau, eh bien, il commence là, et puis tout au long, il, il va dériver, et puis au fur et à mesure que ça dérive, il y aura des, des, des équipements qui vont être mis dans l'eau pour, pour collecter le plancton. Et puis voilà les différentes classes de taille du plancton, alors on met à l'eau autant d'équipements, parce que vous comprenez bien que compte tenu de la gamme de taille du plancton, on ne va pas utiliser les mêmes outils pour collecter des virus ou pour collecter des méduses. C'est assez intuitif. Donc voilà, donc il faut mettre à l'eau plusieurs, euh, plusieurs types d'outils. Et donc vous avez ici euh, deux, deux photos donc de, de, du pont arrière de Tara-Océan. Donc C'est là où les, les déploiements de matériel, vous voyez les filets à plancton ici qui vont être déployés par l'arrière. Ici un laboratoire humide, donc qui avait été installé sur le pont. Ça c'est l'intérieur du laboratoire, avec des systèmes de filtration, des systèmes d'azote liquide pour prélever les pour euh, préserver les échantillons. Donc voilà un petit peu euh, le, le, le montage pour, pour collecter les échantillons. Euh, bon, vous voyez déjà que sur le papier ça ne paraît pas si simple que ça quand il faut coordonner tout ça. Et puis euh, en réalité, ça, en fait, c'est encore toujours un peu plus compliqué. c'est euh, un peu le donc là j'ai juste une ou deux petites vidéos très très courtes pour vous montrer un petit peu le genre de, au-delà des protocoles d'échantillonnage, le genre de complexité à laquelle on peut être confronté. Euh, donc voilà, ça devrait fonctionner, on a essayé le son tout à l'heure. Donc c'est très court. Je ne sais pas si le son n'a pas l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne pas. Non, ouais, j'ai essayé, mais sur ma machine, ça va. Ah bon? Ah, désolé, on veut pourtant la répéter. Ah. Bon, ben. Euh la sur 360 degrés et parfois des questions à vous donner le tournis. Exemple, où s'arrêter dans cette immensité pour prélever des échantillons valables Pour répondre à ça, les scientifiques embarqués sur Tara prennent un peu de hauteur et font confiance aux satellites. Pour Olivier Marien, le capitaine, c'est le rituel du vendredi imprimer les cartes transmises par le laboratoire de Villefranche. On va déterminer les, les, les zones océanographiques en fonction de, des paramètres scientifiques, mais également en fonction des paramètres maritimes. Donc euh, on n'a pas le droit de, de, de faire des stations n'importe où en fonction des zones géographiques et des frontières maritimes. Une mer qui est pas beaucoup en mer Rouge, seule sont... l'Arabie saoudite a donné son autorisation à Tara. Une contrainte qui a limité du coup le champ d'investigation des scientifiques. C'est en cela en fait que les échantillons qu'on prélève dans la mer rouge sont assez précieux euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les autorisations ou alors c'est trop dangereux. Donc, euh, donc oui, il y a une certaine frustration, mais déjà avec les, les stations là de prélèvement qu'on a prévues, moi, je suis, je suis assez content. Je suis assez content. On a une bonne couverture des, des différents écosystèmes de la mer rouge là, tu nous mets la, la pression pour euh, on n'a pas le droit de foirer nos trois prochaines stations, c'est bah ça non, euh, Ouais non, c'est vrai que c'est pas si souvent qu'on qu peut prélever, euh... donc... Euh, mais on va, on va réussir. Ça va, ça va bien on se passer, euh... Contraintes politiques, techniques, météorologiques, le ciel n'est pas toujours bleu au-dessus de Tara. Avant Djibouti, la prochaine escale, pressée par le calendrier, les scientifiques ont à peine une petite semaine devant eux pour dévoiler les secrets de la mer rouge. Voilà, il y a, il y a un autre, une autre petite vidéo, voilà le genre de, de soucis auxquels okay, on peut être confronté aussi, donc des soucis finalement euh, euh, géopolitiques et météorologiques, mais euh, des fois viennent se rajouter d'autres euh, contraintes, euh, en particulier en mer Rouge, je rappelle c'était 2010, il y avait pas mal de piraterie. Tirer un bord sous voile, tutoyer les cailloux, voilà le genre de plaisir que Tara ne s'est jamais offert en mer Rouge. Mais depuis son arrivée dans les eaux de Djibouti, la goélette peut compter sur une solide présence militaire. Et pour cause, petite leçon de géographie avec Olivier, le capitaine. Le sud de la mer Rouge, ça fait une espèce d'entonnoir entre les eaux du Yémen et les eaux de, de l'Érythrée. A la fin ici de notre goulée, on arrive sur Bab el-Mandeb, Bab en arabe qui veut dire euh, la porte, et c'est la porte de l'océan Indien. Donc C'est vrai que c'est une zone potentiellement euh, à risque. Dans le sud de la mer rouge ce genre de rencontre est devenu presque banal ici une frégate américaine de retour de mission avec la piraterie généralisée en somalie les forces alliées font toute relâche à djibouti plutôt rassurant pour les affaires de tara nous c'est vrai qu'on représente une proie facile on est sur un voilier on, est, on a un franc réduit on va doucement et euh... Par rapport à une cargaison de poissons quotidienne, et ben de, de, de récupérer un bateau et un équipage, et on sait, ils savent très bien que ça peut, ça peut valoir beaucoup d'argent. Trafiquants, pirates, pêcheurs, pas facile à deviner derrière une paire de jumelles. Ceux-là en tout cas n'ont jamais tenté de s'approcher du bateau. Les rencontres d'ailleurs sont rares le long des côtes de Djibouti, des côtes bien souvent vides de toute présence humaine, en apparence au moins. Donc voilà un petit peu le, le enfin voilà, c'est juste pour illustrer un peu ce que ça représente d'aller chercher d'aller collecter des échantillons de plancton, euh, d'aller collecter des échantillons de plancton en mer, c'est pas toujours facile. Et donc euh, bon pour être tout à fait honnête, ça c'est aussi Tara en Polynésie et c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Euh, donc je vais pas vous mentir, euh, on a on a aussi des bons moments. Donc voilà. Donc maintenant que vous savez à peu près comment sont collectés les échantillons. Euh, je vais vous présenter les premiers résultats donc, de cette expédition qui ont été publiés dans un journal scientifique, le journal Science, qui est un journal qui est, qui est très, un des meilleurs, meilleurs journaux scientifiques dans lequel on peut publier. Et ça a été, ces résultats ont été publiés en mai dernier, en mai 2015. Donc, je vais commencer par vous, par vous présenter un petit peu les, les, les, les, les résultats principaux. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur les communautés bactériennes. Et puis ensuite, on verra la diversité génétique des protistes, donc ces unicellulaires là, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et puis, les interactions dans le plancton. Et puis, enfin, on, on verra quelques résultats sur les rôles du plancton dans les flux de carbone. Vous vous souvenez, c'est cette pompe biologique, cette, cette, pluie de, cette pluie de carbone qui va dans le fond des océans. Donc voilà, en ce qui concerne donc les communautés bactériennes, euh, bah, un résultat important, il me semble, euh, c'est que euh, on a une forte couverture de séquençage. Ça veut dire que on a quasiment tout vu. Euh, sur cette courbe ici, voilà, très brièvement, ici vous avez le, numéro de, le nombre d'échantillons, et ici le nombre de, de, de nouveaux gènes qui vont être détectés. Et on voit bien que euh, bah, si, on, si on séquence, euh, si on, donc on analyse un échantillon de plus... On va pas, la courbe ne continue pas à monter. Donc si on analyse un échantillon de plus, on ne va pas découvrir des choses très nouvelles. Donc voilà, c'est important parce que ça veut dire qu'on a, euh, a une bonne couverture de, euh, de la diversité, enfin en tout cas de, des gènes qui sont dans, dans le milieu. Euh, à titre de comparaison, un des écosystèmes microbiens qui, est le plus, qui a été le plus étudié, c'est notre flore intestinale. Pour des raisons évidentes, biomédicales. Et en fait, dans l'océan, on trouve quatre fois plus de gènes, quatre fois plus de, de, de, de matériel génétique, de réservoirs génétiques que dans le microbiome intestinal. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations génétiques. Puis quand on regarde un petit peu comment cette information génétique elle se distribue, euh, en profondeur, donc là, vous avez les, la surface, Là, les deux premiers, c'est plutôt ce qui est en surface, dans les couches éclairées de l'océan, et puis ça, c'est plutôt ce qui est dans les profondeurs, dans les couches sombres de l'océan. Et en rouge c'est la quantité de gènes inconnus. Et donc, on voit assez clairement que euh, ben, plus on va vers les profondeurs, moins on connaît de choses en termes de, de contenu génétique. Donc ça, c'est que, aussi quelque chose qui est important, hein, de, de, de connaître l'étendue de notre ignorance, en quelque sorte. Euh, donc voilà. Et puis, un troisième résultat important, c'est que... Euh, quand on regarde un petit peu la diversité des communautés bactériennes, et en fonction de la température, eh ben on se rend compte que euh, euh, les communautés bactériennes sont, euh, sont très, euh, sont très euh, dirigées par la température. C'est-à-dire qu'on peut, si on a tel et tel un assemblage de telle et telle espèce de bactéries, on va pouvoir dire ben voilà, il fait l'eau elle est à 15 degrés. Voilà. Bon, vous aime me dire c'est plus facile de mettre un thermomètre dans l'eau pour avoir la température. Je suis d'accord. Mais... Ça marche aussi à l'inverse. Si, si on met un thermomètre dans l'eau, on va pouvoir quasiment dire euh, avec, une bonne, euh, avec une bonne confiance quelle est la diversité bactérienne qu'on en trouve. Donc ça, c'est plus, plus intéressant pour le coup. Donc voilà pour ce qui est des, des bactéries, je n'irai pas plus loin. Ensuite, pour ce qui est des, euh, des cellules de protistes, donc ces, euh, ces organismes unicellulaires avec des, des squelettes minéraux pour la plupart. Eh ben, là, on a le même type de figure hein, que la courbe de tout à l'heure. On voit qu'on a le, le nombre de, de lectures d'ADN et puis on a le nombre d'espèces. Alors on ne parle pas d'espèces, on parle de OTU parce que c'est des séquences, hein, le, la diversité génétique. Et puis ben, on voit que euh, plus, si on continuait à séquencer un peu plus, et ben, en fait, on ne découvrirait pas grand chose de nouveau. Donc ça c'est aussi rassurant parce qu'on se dit bon, ben, on a vu quasiment tout ce qu'il y avait à voir. Et puis euh, si on regarde un petit peu dans les différentes fractions de taille, hein, je vous ai expliqué qu'il y avait différentes fractions de taille dans les prélèvements. On voit que là, on a un indice de diversité, donc comme tout à l'heure, et on voit que c'est dans, euh, dans les plus petits organismes qu'on a le plus de diversité. c'est assez clair par rapport... Donc là, c'est les plus grands organismes, là, c'est les plus petits. Donc voilà, la diversité plus importante chez les, chez les petits organismes. Donc ça aussi, c'était intéressant, quelque chose qui n'était pas connu. Euh, ensuite, quand on regarde un petit peu, ben voilà cette diversité, ces séquences génétiques, à qui elles appartiennent. Est-ce qu'on peut leur mettre un nom et bien, là, c'est cet exercice qui a été fait ici. Et là, ce que je vous demande de regarder, c'est surtout la partie grise. Donc là, on a les différentes fractions de taille à nouveau, les plus petites ici, les plus grandes ici. Et on voit que la, la partie grise, en fait, c'est une partie qui est très importante dans ces, dans ces graphiques ici. Et c'est la partie euh, inconnue. Donc ça veut dire que la majorité des séquences que l'on va voir dans l'eau, que l'on va pouvoir lire dans l'eau, euh, c'est des séquences euh, pour lesquelles on n'arrive pas à mettre un nom dessus. Donc une grande partie de choses inconnues. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et puis là, vous avez ici un, un troisième point qui est, euh, ben voilà, il y a une très grande diversité génétique. Ici, on a voulu comparer euh, en rose euh, les, les, la diversité morphologique qui est connue. Donc ça, c'est les, les listes d'espèces, d'organismes de, connus. Et puis, quelle est la diversité génétique de ces mêmes organismes Donc On compare la morphologie et la génétique. Et on voit que pour, pour certains groupes, ben, on, la morphologie décrit assez bien la diversité qu'on trouve dans l'eau. Et puis pour d'autres groupes, on voit qu'on a une diversité génétique qui est beaucoup plus importante que la diversité morphologique que l'on connaît aujourd'hui. Notamment, il y a certains groupes comme ça qui, qui sortent un petit peu du lot. Il y a ce, celui-là que j'ai pointé avec une flèche rouge. Et si on descend, on voit que c'est des organismes qui s'appellent les colo, colodaria. Les colodaires. Je vais vous demander de retenir ce nom parce qu'on va, on, on va le retrouver un peu plus tard, on va en reparler. Donc voilà pour ce qui est des, de la diversité du plancton. Et puis, si on va au-delà de la diversité, on va essayer de comprendre comment ces organismes en fait, s'agencent ensemble, comment ils interagissent ensemble. Et ça, c'est une troisième étude Donc, qui a regardé les interactions dans le plancton. Alors, pour étudier les interactions dans le plancton, on fait un réseau, un réseau d'interactions. C'est-à-dire qu'on va regarder à chaque fois si deux, deux séquences d'ADN, est-ce qu'elles sont toujours ensemble ou est-ce qu'elles sont jamais ensemble ou est-ce qu'à chaque fois qu'on a cette séquence d'ADN, on a une température donnée Et donc voilà, on construit comme ça un espèce de grand grand réseau en trois dimensions. Donc voilà, ça c'est le réseau de toutes les interactions euh, génétiques de plancton qu'on va trouver dans l'océan. Euh, ici, donc, vous avez plutôt en bleu ce qui est eucaryote, c'est-à-dire euh, des unicellulaires protistes. Euh, en, en, en mauve ici, plutôt les bactéries, euh, etc. Et donc on a, on a 130 000 associations qui se répartissent en 92 000 d'associations entre deux espèces, et puis un certain nombre d'associations entre une espèce et une, un paramètre environnemental. Donc voilà, quand, euh, quand on, après il faut aller euh, dans le détail de tout ça, mais un des résultats principaux notamment, euh, bon, techniquement ça demande un petit peu de... c'est un petit peu complexe de construire ça, puis une fois qu'on explore ça, euh, un des résultats, c'est que la distribution de ces interactions, elle n'est pas faite de, de façon aléatoire on va avoir certains organismes qui sont toujours avec euh, certains autres et ou euh, euh, inversement, qui peuvent s'exclure. Euh, donc ici, est représenté juste euh, les 15 interactions les plus, euh, les plus importantes dans ce réseau. Donc ça, c'est les, qui, qui, les 15 plus importantes pour structurer le réseau. Et donc, on va mettre un nom sur, ces, euh, sur les, les espèces qui participent à ces interactions. Et donc ici, je voudrais je vous juste de... de, de J'ai pointé là par deux étoiles, deux, deux noms, ce sont les acanthères, c'est un groupe d'organismes, les acanthères. Et puis ici, on retrouve les colodères, vous savez, on en a parlé juste avant, puis on en reparlera après. Donc voilà, donc des, des, des groupes qui viennent structurer le réseau d'interaction. Et puis il y a une dernière étude dont je vais vous parler, qui elle a été publiée récemment, elle a été publiée le mois dernier, enfin oui, voilà, le mois dernier, on est le premier, Donc en février 2016. Un très bon journal aussi euh, scientifique, où en fait là, l'idée, ça a été d'essayer de, de comprendre l'implication de certaines espèces dans des processus écologiques. Et donc on a repris euh, ce réseau d'interactions et puis on a regardé okay, dans, dans ces, quelles sont les interactions qui ont, un, qui ont un, une influence sur les différents paramètres et notamment l'export le, de carbone. Donc, quelles sont les espèces qui, qui, qui jouent un rôle dans l'export de carbone. Et donc là, on voit l'export de carbone, on voit que là, il y a un groupe, un sous-réseau qui, euh, qui a un signal fort, et donc voilà le sous-réseau, et donc on va aller voir dans ce sous-réseau quelles sont les espèces qui sont importantes. Et donc en faisant ce travail-là, eh ce qu'on peut voir, donc ça c'est une autre façon de représenter ce schéma-là, et donc vous avez la taille des cercles, et on voit qu'ici, il, il y a des organismes qui ressortent, c'est encore ces colodarias, ça fait trois fois qu'ils ressortent déjà dans ces études-là, euh, donc on, voilà, c'est un groupe qui, qui nous intéresse un petit peu. Donc voilà un petit peu ce qu'on a, les résultats principaux finalement euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui sur euh, l'expédition euh, Tara-Océan. Donc si je résume euh, en gros un petit peu les... Euh, on a vu que les signatures génétiques des, euh, de ce groupe-là, des colodarias, qui, qui appartient en fait, à, vous savez c'est russes, hein, la classification des organismes, il y a toujours un groupe supérieur, donc c'est les Rhizaria, donc les colodarias appartiennent aux Rhizaria. Ils sont, donc cette diversité génétique elle, elle est, très, elle est très importante et puis il y a beaucoup de séquences. Euh, les radiolaires, c'est toujours euh, ce groupe-là, qui, qui, qui, qui sont des éléments structurants du réseau d'interaction. Et puis que ces mêmes groupes sont aussi corrélés à, à ce flux de carbone, à cette séquestration de carbone dans les océans. Donc là, c'est juste une, une autre représentation des mêmes euh, informations où on voit la diversité des barcodes, la diversité génétique. Du plancton, on a les différents grands groupes, donc sous les opistocontes, hein, tout ce qui est métazoaire c'est-à-dire tout ce qui est pluricellulaire, etc., c'est nous, euh, les rhizaria. Et donc, si on fait un zoom dans cette partie bleue, on voit que voilà, c'est ce groupe-là qui compose la majeure partie. Et si on rezoome dans ce groupe qui s'appelle polycystine, on va trouver les colodaria. Donc voilà, c'est ces colodaria, j'insiste un petit peu, mais on a vu que c'est un, un groupe quand même qui, est, qui, qui, qui ressort comme étant un groupe important. Et en tout cas, il y a une signature génétique très très forte. Alors j'imagine que vous n'êtes pas familier avec tous ces noms un petit peu barbares, colodère, acanthères, colodaria. Donc euh, je, vais, euh, je vais profiter euh, euh, de l'occasion pour essayer de, de, de vous raconter deux petites histoires de radiolaires. On devait se coucher. Et, et puis euh, pour faire des beaux rêves. Et, euh, et donc parmi ces radiolaires, euh, rad radio on trouve les colodères. Donc voilà. voilà à quoi ça ressemble les colodarias, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est des organismes qui sont unicellulaires, hein, comme, comme on l'a vu tout à l'heure, des protistes, mais ils sont unicellulaires, mais ils forment des colonies. Ils se mettent ensemble, comme ça, en colonies, et puis ils forment des grosses boules, comme ça, ou des, des, ou des, petits, euh, des petits serpentins, comme ça, assez, assez grands, en fait, visibles à l'œil nu. Ça, c'est une photo prise sous l'eau, avec un, un appareil photo normal, où on voit ces, euh, ces colonies de, de, de, de, de plancton. Et euh, voilà, là, une, une image où on voit plusieurs colonies. Donc tout ça, c'est une colonie. Chaque point blanc, c'est une cellule. Et donc ces, euh, ces colonies de plancton, elles sont comme ça, un peu, un peu gélatineuses, assez fragiles, et puis elles flottent dans l'eau, et, euh, et elles peuvent être assez nombreuses. Alors on a vu qu'il euh, y, y a beaucoup de diversité, il y a une, une forte abondance génétique, et nous ce qu'on a voulu euh, faire, c'est avoir un point de vue un petit peu euh, non génétique sur ces organismes euh, du plancton, ces, ces organismes coloniaux. Et pour avoir un point de vue non génétique, ben c'est assez simple. Ce qu'on a fait, on a profité de leur grande taille. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis euh, leur taille coloniale. Hein, on a mis une caméra sous l'eau. Donc c'est de l'imagerie in situ. On a mis une caméra sous l'eau. C'est un appareil qui s'appelle l'UVP. Et donc euh, tout ce qui passe au milieu de cette, au milieu de, de, devant cette caméra va être pris en photo. Et puis voilà, vous avez voilà, tout ce qui est passé devant la caméra qui a été pris en photo. Alors ça, c'est juste un petit, un petit film où vous voyez... Euh, la, le système de, de caméra ici, puis vous allez voir, là, il voilà, y a une petite particule blanche là, juste au-dessus du point rouge. Là, hop, ça, c'est ça, voilà. Ça, ça c'est pris en photo. Et voilà ce que ça donne. Et donc, ce système de caméra, ça prend en photo tout ce qui a une taille supérieure à 600 micromètres. En gros, un demi-millimètre. Tout ce qui est supérieur à un demi-millimètre, ça va être pris en photo. Donc voilà, donc on a fait ce travail-là. Ça, c'est le travail que je vais vous présenter maintenant. C'est le travail de, de, de Tristan qui a fait son, son doctorat là, récemment à la station biologique à Roscoff. Et, euh, et c'est un travail qui, euh, je l'ai appris il y a une demi-heure, juste avant de commencer, qui vient d'être accepté dans un très bon journal scientifique. Donc voilà, ces résultats qui sont validés par la communauté maintenant. Euh, et, euh, et donc voilà, donc ces caméras, elles vont générer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images tellement d'images que les images c'est très difficile à analyser d'un point de vue automatique et donc euh, c'est une petite aparté euh, pour analyser un très grand nombre d'images il y a avec des collègues américains il y a un programme de science participative qui a été mis en place et euh, vous pouvez tous vous rendre sur ce site internet Plankton portal et donc c'est un où tout à chacun peut participer à l'annotation des images euh, prises avec ce système d'imagerie et puis euh, et puis voilà, donc ça, ça, ça, ça marche bien, il y a une traduction française du site, et puis c'est en trois clics que vous pouvez annoter un certain nombre d'images et participer donc à, à l'acquisition des, des données pour, pour étudier les océans. Euh, voilà, je pourrais vous redonner l'adresse si vous êtes intéressé par la suite. Euh, donc pour notre étude, on, ce système d'imagerie a été déployé pendant 11 expéditions scientifiques entre 2008 et 2013. Vous reconnaîtrez peut-être ici le parcours de, de Tara Océan, mais pas uniquement. Euh, il y a eu un certain nombre de stations de prélèvement, il y a, 2 millions, il y a eu 2 millions d'images analysées, donc c'était beaucoup de travail euh, qu'a euh, qu fait euh, Tristan. Et puis euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces images, on va pouvoir avoir l'abondance la, vraie des organismes. On ne va pas compter un nombre de gènes, un nombre d'ADN, on va compter un vrai nombre d'organismes. Donc on va avoir accès à l'abondance. Et puis comme on va voir les images, on va aussi pouvoir calculer un volume, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le genre, genre d'informations qu'on ne peut pas avoir avec l'ADN. Et à partir de ce volume, on va calculer une biomasse. Donc la biomasse, ça représente le poids que représentent ces organismes, mais notamment le poids en carbone. Donc en, en gros, c'est ça, la biomasse, c'est notre poids en carbone. Et, euh, et donc, ça, c'est des informations qui sont très intéressantes pour justement l'écologie du plancton. Et donc, en faisant ces études-là, euh, bah, on a pu, on a pu euh, calculer, que dans les 200 premiers mètres de la, de la couche euh, des océans, globalement, on a 0,075 euh, pétagrammes de carbone. Alors là encore, on est sur des chiffres astronomiques, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, il y a 5% de tout le carbone des océans, 5%, euh, y compris bactéries, tout le carbone des océans, 5% qui est, qui, qui est constitué par ces organismes-là. Donc c'est quelque chose qui est assez, qui est, qui est assez phénoménal, en fait. Et si on compare ça, non pas à tout le carbone des océans, mais si on compare à des choses comparables, à des organismes à peu près de la même taille, c'est en fait 36 du carbone, de ce qu'on appelle le méso- et macrozooplancton qui est constitué par ces organismes. Et donc ça, c'est un, un résultat qui est assez, euh, qui était assez inattendu. Et quand on regarde un petit peu comment se distribue cette, cette biomasse dans les océans, donc on l'avait ici ce, sur, cette, sur ce graphique ici, vous avez donc le pôle nord en haut, le pôle sud en bas, 0 degré, c'est la latitude, l'équateur ici, et puis vous avez ces courbes, qui est la quantité, la biomasse, qui correspond alors aux, aux, aux radiolaires, là, à ces colodarias, et puis à tous les autres zooplanctons. Et on voit qu'en fait, dans la zone intertropicale, comme ça, dans les eaux chaudes, et on voit que euh, il y a là, les biomasses sont à peu près équivalentes. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit un peu la distribution. Et si on regarde un peu en détail sur la couche superficielle, alors 0-100 mètres cette fois, et toujours la même distribution de nord au sud, on voit que ce sont effectivement ces colodaria qui sont en fait les contributeurs principaux à la quantité de carbone dans les océans. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Et puis, en fait, on, on, on explique ça par une propriété importante, le fait que ce soit dans les zones chaudes et très ensoleillées et plutôt dans les zones de surface, c'est que euh, ces organismes-là, ils ont la propriété d'être en, en symbiose avec des algues microscopiques. La symbiose avec des microalgues, algues là, ce qu'on appelle la photosymbiose. Et ça, c'est une des propriétés en fait, qui explique cette distribution-là. Et donc, cette, cette photosymbiose, c'est un petit peu la même, euh, la même que chez les coraux. Vous savez, vous, avez, vous savez certainement l'importance qu'ont les récifs coralliens dans le fonctionnement des écosystèmes, dans la préservation de la biodiversité. Mais tous ces récifs coralliens, ben, en fait, ils reposent sur une chose, c'est la symbiose, la photosymbiose entre ben, les coraux et euh, les micro-algues. Donc l'importance de la, de la symbiose pour euh, les écosystèmes. Il faudrait juste profiter de cette euh, cette diapo sur la symbiose pour faire un petit aparté pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour vous discuter un petit peu du rôle de la symbiose dans la nature en général. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions-là, mais ces notions qui me paraissent importantes, euh, en fait, la symbiose, est, euh, si on regarde d'un peu plus près, est partout dans la nature, euh, sur notre corps en premier. Vous savez que euh, on, notre corps porte dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc, en fait, on est des... On est des on est des transporteurs de bactéries. Même ce qui est, pour ce qui est, est indispensable pour vivre, notre, notre tube digestif, il est, il est, notre flore intestinale est indispensable. Vous savez que dans le, le répertoire génétique euh, euh, qu'on porte, en fait, il est, euh, nous, on a 23 000 gènes, notre microbiome, c'est-à-dire l'ensemble de nos bactéries, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. En fait, euh, la symbiose, c'est très, très important. En, en écologie aussi, c'est très important. Il y a 90 des plantes sur Terre qui vivent en symbiose avec, un, avec des champignons ou des bactéries. Donc voilà, quasiment. Il y a les lichens, qui est une symbiose aussi. Les lichens, c'est une symbiose entre une algue et un champignon. C'est 8% de la surface de la Terre. Donc voilà, des choses quand même. La symbiose, c'est quelque chose qui est déterminant pour la, la vie sur la planète. Donc pour revenir au plancton, eh ben, c'est un petit peu la même chose. On, dé, on, on remarque de plus en plus maintenant que cette symbiose, cette photosymbiose, est très très importante pour les écosystèmes du plancton. Euh, ici, vous avez représenté donc, des organismes euh, du zooplancton. Et à l'intérieur d'eux, tout ce que vous voyez en jaune ici, ou ces, ces, ces ronds ici un peu dorés, ce sont des micro-algues symbiotiques qui permettent à ce plancton euh, de vivre. Donc en étudiant un petit peu plus précisément euh, ces, ces symbioses, puisque c'est notre sujet d'étude à Roscoff, eh bien, en fait, on, on s'aperçoit que toutes ces micro-algues-là qui sont en symbiose, eh c'est des nouvelles espèces. Alors on a. Là, on a décrit encore en l'année dernière on, on, et on continue de décrire aujourd'hui toujours des nouvelles espèces euh, de microalgues. Et euh, juste euh, pour vous dire qu'à Roscoff, on a, on a, ce on a une, une collection de cultures de microalgues vivantes, une des trois plus grosses au monde. Il y en a une au Japon, une aux États-Unis, une en Europe. Et, et, euh, et à Roscoff, on a plusieurs milliers de, de souches donc vivantes. C'est un gros travail. Et on a ce travail de description de nouvelles espèces qu'on fait régulièrement et encore. Et, euh, et donc voilà donc l'étude de la symbiose amène à la description de, de nouvelles espèces et donc euh, cette, la, ça m'amène à la deuxième histoire de radiolaires que je voulais vous raconter ce soir qui est l'histoire en fait, euh, l'histoire évolutive euh, et l'histoire de la symbiose chez les acanthères un autre groupe de radiolaires. on l'a mentionné tout à l'heure dans les résultats de Parocéan et ça c'est le travail de, de Johan qui a aussi fait sa thèse à, à Roscoff et en fait, Johan, lui, il a utilisé une méthode génétique qui permet d'associer justement la morphologie et une séquence d'ADN. Et donc, c'est ce travail ici, donc vous voyez la morphologie. Et là, chacune de ces cellules, chacun de ces organismes du plancton correspond à une ligne dans cette généalogie, dans cette classification du plancton. Voilà, cette cellule-là, ça va être une ligne. Cette cellule-là, c'est une ligne. Et ça, c'est leur relation de parenté. Et en faisant ce travail-là, Johan, il a pu montrer que dans ce groupe des acanthères, il y a deux familles, là, là, les, les, les verts et les jaunes, ici, E et F, qui, eux, ont des algues symbiotiques. Les autres n'en ont pas. Ah, donc ça, c'était intéressant. Et puis, comme il a, il a regardé le matériel génétique, il a pu aller un peu plus loin, et il a regardé quelle était l'identité de l'algue en symbiose. Et donc, quand il a regardé l'identité de l'algue en symbiose, euh, enfin, ça a été assez, assez surprenant de voir que c'était une algue qui était très, qui est très bien connue, une algue qui s'appelle Phaeocystis. Il y a des livres entiers sur cette algue. C'est une algue sur les plages du nord de la France, notamment. Elle est assez connue parce que quand elle forme des efflorescences, hein, ces blooms dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça fait de la mousse comme ça. C'est assez impressionnant. Mais cette algue, Fiocistis, qui était très, très, très connue, très étudiée, bah, personne n'avait jamais vu qu'en fait, c'est un acteur majeur de la symbiose, de la photosymbiose dans les océans. Et donc, sur la base de, des, des séquences génétiques, Johan il a aussi fait la classification de, ces, de cette algue-là. Et on a pu voir que les algues qui sont en symbiose, en fait, ne sont pas du tout différentes. Donc, celles qui sont en couleur, là, ne sont pas du tout différentes des autres qui, sont, euh, qui vivent libres dans l'eau. Et puis, on a pu même mettre en évidence des nouvelles espèces d'algues. Donc, voilà, ça, c'était intéressant. Et puis, donc, Johan, il a voulu, euh, parce qu'il est curieux, il a voulu en savoir un petit peu plus sur euh, ben, l'histoire évolutive de, de l'hôte et puis du symbiote. Et donc, il a comparé ces deux histoires évolutives. Donc, ici, en haut, vous avez l'histoire évolutive de l'algue symbiotique et puis en dessous, ici, vous avez l'histoire évolutive euh, de, du zooplancton, de l'acanthère. La Et puis bon, donc, quand on regarde, on voit qu'ici euh, ça correspond, c'est-à-dire qu'au moment, à l'origine de la symbiose, hein, où il y a ces deux familles d'acanthères symbiotiques qui sont nées, qui sont, sont séparées, ben, on voit que c'est au moment où les algues ont commencé à se diversifier. Donc, la diversification des algues en fait, correspond à l'origine de la symbiose. Ça, c'est très intéressant. Et puis, quand en fait on regarde un petit peu quel était l'état des océans à ce moment-là, parce qu'on peut marquer ça dans le temps, donc ici, vous avez le temps zéro, ici, c'est l'image d'aujourd'hui, et puis là, on remonte dans le temps, en millions d'années. Et donc, on remarque que cette, cette, cette origine de la symbiose, elle remonte à peu près à 170 millions d'années, 150, 170 millions d'années. Et ça, c'est un moment dans les océans où la, les océans ressemblaient à ça. Il y avait un grand océan qui était très, très pauvre en nutriments. C'est ce que vous montre cette courbe ici. Euh, dans cette courbe ici, on voit que c'était en fait un minimum, euh, un minimum de, de richesse en sel nutritive des océans. Et donc, du coup, tout prend plus de sens où, en fait, on a effectivement ici un bel exemple de, de collaboration entre organismes pour faire face à des conditions environnementales difficiles. Donc ça, c'était assez intéressant à découvrir. Tout, tout rentrait parfaitement dans, dans, dans son contexte. Donc voilà la deuxième petite histoire. Et puis j'en arrive à la fin de, de, cette, de cet exposé. Et là, j'aimerais vous rappeler deux, trois notions qui, à moi, me paraissent importantes de retenir. Ben, premièrement, que la, le plancton, c'est d'abord une définition fonctionnelle, qu'il est très diversifié et qu'il est essentiellement unicellulaire. Euh, que le plancton il a des rôles écologiques déterminants pour la planète. On en a vu trois, euh, les trois principaux, mais après, il y a plein d'autres rôles un peu moins évidents. Et puis, une autre chose qui, euh, qui me paraît importante de retenir de, de cette présentation, c'est qu'il euh, bah, y a un groupe important pour lequel on, on ne savait pas avant euh, dans, les autres, dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est ces, ces radiolaires, là, ces colodaires dont on a parlé. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et puis, que les études de biodiversité, c'est important. Donc c'est important de connaître les pièces du puzzle, mais quand vous avez les pièces du puzzle distribuées, vous ne comprenez pas bien ce qui se passe. Et donc, il est également important de regarder les, les interactions entre organismes et de reconstituer euh, ce puzzle pour bien comprendre le, le fonctionnement des écosystèmes. Euh, voilà, je terminerai avec juste un petit peu de pub. <rire> si vous voulez en savoir plus sur le plancton, on a édité un livre l'année dernière à la station biologique de un, En fait, c'est la traduction d'un livre japonais. Je pense que vous pouvez le trouver à la, à la, à la, à la, librairie, à la librairie ici ou sinon vous me contactez, et puis... Euh, et donc voilà, c'est un livre qui est vraiment fait pour le grand public, euh, et qui, euh, qui marche assez bien, parce que, parce que il ouais, n'y a pas de mots compliqués, et, et voilà. Et je vous remercie pour votre attention.